ça fait quatre semaines et trois jours que j'habite seule. Quatre semaines et trois jours que mes parents sont plus là à me dire quoi faire. Bon, je suis allée manger chez eux plusieurs fois, ben presque tous les jours, mais pas tous les jours. Je suis capable de me faire à manger, tu sais. C'est juste que ma mère est une vraiment bonne cuisinière, puis ben elle m'invite. Tantôt, je vais souper chez eux. Elle va me faire une lasagne, elle m'a promis. J'aime ça habiter toute seule. Je peux faire ce que je veux, quand je veux. Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée parce que j'ai oublié de me coucher hier soir parce que j'ai goûté mes DVD de Family Guy. <rire> je trouve ça drôle, surtout quand le chien il parle. En tout cas, je ne sais plus quelle heure il était quand je me suis endormie, mais mon cousin m'a appelé à 7h ce matin. 7h. C'est tôt! C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse journée avec sa femme, Marcy. Ils vont à l'extérieur de la ville, puis il faut que je garde leur chien, Ronnie. Prend bien soin, on rentre pas trop tard. Ok. <rire> bye. Bye. Bye. bye. Mm. Je l'aime beaucoup. Elle me comprend bien, j'ai l'impression. Elle est belle. Je la garde souvent pour rendre service. Mais ben dans le fond, c'est comme un échange de services, je pense qu'on dit. Moi, ça me coûte pas cher habiter ici. Puis eux, ben, ils ont une gardienne pour Ronnie. Des fois, j'arrose leurs plantes aussi. Ça arrive. Y en ont beaucoup. Marcie, a dit que quand tu peux t'occuper d'une plante, tu peux... C'est que tu prends soin de toi aussi. Elle dit en anglais, par exemple. Taking care of a plant is like taking care of yourself. Elle m'en a donné une quand je suis déménagée. Faut que je l'arrose une fois par semaine. Fait que je prends soin de moi une fois par semaine. C'est assez, je pense. Je fais aussi des sous, tu sais. Je reçois un chèque à chaque mois, comme au début du mois là. C'est juste assez pour moi. Je dépense pas beaucoup de toute façon. Ce qui coûte le plus cher, c'est la bouffe, tu sais, puis le papier de toilette. Ah, puis le loyer aussi, c'est vrai. Mais là, j'ai juste payé un mois, fait que c'est pas si pire. Il me reste encore de l'argent là. Mais c'est sûr que j'en ai pas encore assez pour m'acheter un chien. Papa a dit que ça coûte cher un chien parce que il faut le nourrir avec sa propre bouffe, pas juste avec des restants de table. Puis tu sais, quand le chien est malade, faut aller chez le vétérinaire, puis ben ça, ça coûte vraiment cher. Je pense que je vais aller au parc avant d'aller souper chez ma mère. <rire> C'est drôle quand j'y vais avec Ronnie parce que toutes les autres enfants viennent me voir, puis des fois on joue ensemble. Mais faut que je fasse attention pour pas que Ronnie meure. Des fois, quand on lui pas une queue, elle aime pas ça. En tout cas, moi j'y ponne jamais la queue parce que je sais qu'il faut pas.